Salut les amis, il se passe actuellement en France un truc de malade. Ils mettent des hublots sur des vaches. Bon, c'est une pratique qui date de 1854. Mais du coup, c'est pas normal qu'aujourd'hui les éleveurs en soient encore à pratiquer ce type d'expérience, non Parce que ces fermes testent de nouvelles nourritures pour les vaches, les moutons, les poulets. Ils expérimentent des produits qui accélèrent la croissance des animaux et leur font produire plus de lait ou plus de, plus de viande, etc. Mais franchement, des vaches à hublots, est-ce que vous arrivez à imaginer ça Alors une vache, c'est ça. Et un hublot, c'est ça. Alors ces éleveurs, ils n'ont pas trouvé mieux que de greffer un hublot pour pouvoir rentrer la main directement dans l'estomac de la vache. Prendre de la nourriture ou en ajouter directement. Mais pourquoi en arriver à de telles extrémités Franchement, ces vaches Non mais sans blague, à quoi ça peut servir de les faire souffrir comme ça Eh bien voilà, c'est justement ça la bonne question. La France a ouvert ses frontières, elle est centrée. Du lait, de pays européens, mais aussi du Brésil, de la Chine, du lait dont les coûts de fabrication sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins chers que le nôtre. Parce que les gens, ils sont pas payés comme chez nous. Par exemple, ils n'ont pas les avantages sociaux des Français. Ils n'ont pas d'aide sociale, de retraite ou de chômage. Ou alors, leur SMIC est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Comme par exemple en Roumanie ou en Bulgarie, où il est de 200 euros à peu près. En fait, ce lait, il coûte vraiment, vraiment beaucoup moins cher que celui produit en France. Parce qu'on a des avantages sociaux que n'ont pas les autres pays. Des produits comme de la viande de bœuf ou du lait arrivent dans nos supermarchés. Toi, tu ne vois pas la différence. Tout le bénéfice sera pour les revendeurs. Toi, tu paieras le même prix. Et c'est ce qui fait que les agriculteurs et éleveurs français sont obligés de passer à des fermes de type industriel pour que ces vaches produisent elles-mêmes plus de lait. Donc, pour que les vaches françaises restent dans la course du lait. Et pour que les fromages, beurre et crème soient faits avec des filières françaises, les éleveurs sont obligés de maltraiter ces pauvres bêtes. Et je ne pense pas qu'ils le fassent de gaieté de cœur. C'est pareil pour les poulets, les moutons, etc. Ce système où tous les animaux sont mis en concurrence les uns avec les autres, avec des pays où on exploite les humains et les bêtes plus que chez nous, s'appelle le libre-échange. Alors si toi aussi tu es dégoûté par ce système et que tu veux que ces expériences sur ces pauvres animaux cessent en France, tu peux signer la pétition qui se trouve dans la description de ma vidéo. Mais retiens bien que le problème de ces vaches est l'obligation de produire plus à cause du libre-échange. Le marché qui a ouvert ses portes à des produits fabriqués beaucoup moins chers par des pays beaucoup plus pauvres. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager et clique sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne. A très bientôt